Je m'appelle Claudie Le Breton. Comme mon nom l'indique, je suis breton du département des Côtes d'Armor. J'ai été élu pendant plusieurs années et aujourd'hui, je préside le conseil des partenaires des territoires de demain à Ville Internet, à la demande du président Emmanuel Evnault et de la déléguée générale Florence. Dans ce conseil des partenaires, nous avons l'ensemble du monde économique, social, de l'éducation des collectivités territoriales s'entendent et également de l'État et de ses services. Nous choisissons nos travaux et nos sujets ensemble. Pour l'instant, nous avons une priorité, c'est l'acculturation du monde des collectivités et plus précisément des élus et de leurs fonctionnaires territoriaux sur le monde qui vient, les grands enjeux de la révolution numérique et de la transition. Énergétique. Et nous travaillons sur tous ces sujets. C'est vrai que Ville Internet représente un formidable réseau, un condensé de ce qui se fait de mieux au niveau des collectivités territoriales. Plus de 2000 collectivités y sont adhérentes. Ça fait des milliers d'élus, de fonctionnaires territoriaux. Et je crois que c'est un bon panel pour travailler sur cette question du partenariat. Il est vrai qu'ayant écrit euh, en 2013, un rapport sur la France des territoires numériques de demain, avec les rapports d'Aki Moural, maire adjoint de Lille et Valérie Beugeot euh, du Conseil national du numérique. Eh bien, nous tentons, euh, à partir des recommandations, des recommandations pardon, qui ont été euh, prescrites, eh d'essayer de les faire vivre dans l'ensemble des territoires de France et au premier rang desquels, les collectivités territoriales qui constituent un formidable laboratoire d'expérimentation de la recherche fondamentale pour aller vers la recherche appliquée.